Y a, y a, en fait il n'y a pas euh, quand on va chercher des financements et notamment des financements publics là c'est vrai qu'on a des dossiers de demande de subvention qui sont euh, parfois assez compliqués. Après sur l'aspect la, réglementaire, euh, on a quelques principes du code rural à respecter, euh, distance de plantation à un fonds voisin, voilà. Mais ça, euh, honnêtement, on trouve l'information de partout et c'est facile à respecter. Après, il euh, faut faire attention, il y a des, des fois il y a des. Des prairies qui peuvent être classées, euh, Natura 2000, des choses comme ça. Et on, là, on ne peut pas planter de partout. Parce qu'en fait, là où il, euh, il va quand même modifier l'écosystème euh, de la prairie, et qu'on soit en zone humide ou en pelouse sèche, euh, ben, on va bouleverser un peu la flore. Et donc, il faut se renseigner là-dessus. Euh, après, en termes de réglementation, on a eu des soucis avec euh, la PAC Premier Pilier. Euh, et c'est vrai que là... Euh, il y a quelques années, on, on nous invitait, avec le deuxième pilier, à planter jusqu'à 200 arbres hectares. Et euh, en fait, avec la dernière PAC, euh, passer les 100 arbres hectares, euh, on perd le statut agricole de la parcelle. Et donc ça, euh, en plus, nous, on fait un peu l'interface entre nous On fait l'interface entre l'administration la, et les agriculteurs. Et là, euh, ça a été un peu difficile à vivre parce que, bah, qu'est-ce qu'on fait On tronçonne euh, les arbres qu'on a plantés euh, 5, 10, 15, ans, 20 ans avant, alors qu'on a des beaux arbres. Donc là, ça a été une vraie difficulté. Et bah là, c'est collectivement euh, euh, organismes, conseils, euh, chercheurs et agriculteurs, éleveurs. Et là, c'est hyper important parce que finalement, c'est eux qui sont impactés à la fin, de faire du lobby, de communiquer sur l'agroforesterie, d'expliquer pourquoi on fait ça, pour que euh, bah, les réglementations aillent dans notre sens. On plante des arbres. Normalement, on, on devrait être soutenu. Donc après, il faut juste expliquer euh, pour que ça aille dans le bon sens. Mais on va y arriver. Tous ensemble, on y arrivera, c'est sûr.